On vient d'arriver dans le Gers, on est près de Toulouse. Et avant de vous présenter ma copine Marilène qui fait des produits cosmétiques un peu particuliers, on va aller faire une balade en forêt. Comme nous vous l'avions annoncé, nous vous proposons cette année des interviews de gens qui nous inspirent. Vous avez pu mettre la semaine dernière un visage sur le créateur de park Fortnite. Cette semaine, nous allons parler déchets et changements de consommation avec Marilou qui vient d'ouvrir une boutique en ligne de produits cosmétiques naturels. Pourquoi parler de ces produits Eh bien, pour plusieurs raisons. La première étant que nous avons la ferme intention de supprimer les contenants en plastique de notre vie. Certes, nos camping-cars ne sont pas les engins les plus écolos du monde, mais tous nos voyages en camping-car ne pollueront jamais autant qu'un 747 au décollage. Et puis, il faut bien commencer par un bout si on veut faire changer les choses, et ça, ça devrait vous parler. marie on s'est croisé pendant les études euh, à l'université. Elle est devenue ingénieure en agroalimentaire. Et puis moi, j'ai pris la, la tangente dans le milieu viticole. Et aujourd'hui, elle a entamé un, un joli virage dans sa carrière. Elle nous propose une gamme de produits euh, cosmétiques qui m'intéresse euh, par rapport à notre euh, style de vie et surtout notre volonté de changer de mode de consommation. Le côté euh, zéro déchet, le côté euh, circuit court, le côté consommer des, des, des produits naturels. On retrouve tout ça dans les produits de Marianne et elle va nous expliquer un petit peu de quoi il en euh, retourne. À... Comme tu disais, euh, j'ai fait des études orientées vers tout ce qui était agricole et agroalimentaire au niveau de l'industrie. Donc euh, j'ai un peu ce lien au niveau de la terre, euh, ce lien aussi vers l'industrie et la production. Et après avoir travaillé pendant euh, quelques années dans le domaine de la solidarité internationale euh, dans le secteur agricole, au cours de mon, de mon parcours, j'ai pu euh, faire quelques constats. On vit beaucoup dans les produits chimiques, on utilise beaucoup de produits chimiques dans la maison, aussi dans les cosmétiques qu'on utilise tous les jours, qu'on met sur notre corps. Donc ça, ça a commencé à me gêner et en parallèle, je me suis rendu compte, en suivant l'actualité, hein, qu'on produisait beaucoup de plastique. On parle de plus en plus de ce sixième continent. Donc, cette soupe de plastique qu'il y a dans les océans qui est en train de, de tout polluer. Et euh, donc petit à petit, j'ai évolué vers une démarche zéro déchet, réduire un peu bah, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on jette au quotidien, chercher des solutions. Et c'est comme ça bah, que je suis arrivée à monter cette entreprise de, de cosmétiques naturels zéro déchet. Alors tu as développé euh, pas mal de, de produits différents, tu nous as apporté des échantillons ici, vas-y raconte nous un petit peu ce qu'on peut trouver chez, chez toi. Alors on parle de produits assez simples et qu'on utilise au quotidien, donc il y a une gamme de shampoings, donc c'est des, des shampoings solides, hein, euh, les, des, ça fait des petits galets comme des petites pierres. Ouais. Hein. Euh... Ça c'est le... Avec il y a des parfums différents. Personnes personnes. Donc voilà, il y a, il y a, pour l'instant il y a une gamme avec 4 produits différents. Donc pour les cheveux secs, pour les cheveux gras, pour les cheveux normaux. Les, cheveux, les gens aussi qui ont des problèmes de pellicules. Donc il y a un dentifrice solide également. Et un déodorant solide. Alors, ça, ça surprend un peu les gens, les gens ne savent pas forcément encore comment s'en servir. Mais c'est l'avenir. Et tout ça c'est fait à partir de produits naturels. Donc essentiellement à base de plantes, à base d'argile. En fait tous les produits contiennent des argiles, qui ont des propriétés toujours très intéressantes et puis euh, les huiles essentielles. Alors ça c'est rigolo parce que c'est ça le déodorant. Ça c'est un, un petit galet quoi. Un petit galet comme ça, alors ça quand même ça, ça dure deux mois. Hein. Ça, ça dure, ça dure hyper fait. longtemps. Moi pour l'avoir testé, euh, ben, je ne suis pas tu encore boue, <rire> je n'ai toujours pas fini. Je le je mets tous les jours et j'en suis pas à la moitié. Et par contre c'est ultra efficace. C'est super efficace. Alors, ça remplace tous les déos et c'est même mieux que tous les déos qu'on trouve dans le commerce. Personnellement, moi, je ne trouvais pas de déo qui me convenait parce que je trouvais que ça fonctionnait pas bien, ça sentait pas bon, c'était désagréable. Ça, moi, je trouve ça formidable. On n'a plus de C'est agréable à mettre, c'est hydratant pour la peau, on a des essalzettes. Et il euh, oui. y a un léger parfum, très agréable. C'est fin. Le niveau parfum, c'est je trouve ça assez fin, mais surtout c'est l'efficacité que je trouve. Que voilà. C'est top, quoi. Tu es euh, sûr de toi toute la journée. <rire> ah oui, ouais, c'est ça. <rire> 72 heures. <rire> non, non, mais au moins 24 heures, ça, c'est sûr, ça tient, le... ça tient la promesse. Ouais, voilà, ça prend pas de place. Euh, c'est efficace et c'est agréable à utiliser. Voilà, alors, pour nous qui voyageons en camping-car, le côté euh, place, c'est euh, quelque chose hyper important pour nous. Là, on a les produits qu'on utilise au quotidien, dans la main. Le déodorant, le dentifrice, le, le shampoing. Oui. Bah alors ça, dans la salle de bain du camping-car, voilà. c'est le déodorant. C'est tu sais quoi, je vais te couper. Oui, parce que <rire> je vais te faire le thé. le thé Le thé siffle Le thé siffle Attends Vous avez remarqué le gain de place Je pense à tous les gens qui voyagent en van pour qui chaque centimètre carré compte. Mais aussi au poids que nous trimballons dans nos camping-cars et aux déchets plastiques que nous déposons dans les poubelles de chaque ville. Voici une bonne alternative, non oh, Voilà, donc, on est revenu. Là. Attendez, j'ai su mes bêtises, toi aussi t'en as fait. Hop. Non, moi j'ai pas fait de bêtises, tu rigoles ou quoi Le dentifrice qui a la même, le même aspect que le déo. Il ne faut pas se tromper, c'est vrai. <rire> à ne pas confondre. Mais alors, bon, euh, zéro déchet, euh, 0,001. Puisqu'au départ, on peut, euh, on n'est pas obligé, mais on peut commander euh, une petite boîte dans laquelle on peut mettre son dentifrice. Hein, et c'est voilà. quand même bien pratique. Tu dit euh, une fois que le dentifrice est terminé, on rachète que le dentifrice. Voilà, le dentifrice est livré comme les autres produits sont livrés euh, juste dans un papier avec un petit carton avec euh, les ingrédients ouais. euh, et, et les bon le mode d'emploi, un petit peu. Mais euh, ensuite, vous avez les petites boîtes pour les utiliser et puis euh, les boîtes elles sont réutilisables à volonté. Donc voilà, c'est juste du papier euh, qui sera recyclé, aucun emballage plastique, c'est plutôt propre. Ça, c'est super. Ça euh, dans le camping-car, ça me paraît évident, donc euh, le côté pratique. Après, euh, quand on prend euh, l'avion, qu'on laisse son camping-car et qu'on veut voyager, et bien c'est aussi pratique, on peut mettre ça dans la... Le... Ça passe en bagage-cabine puisque le ce bagage. n'est pas liquide. Exactement. Et donc là, votre petite trousse de toilette en bagage-cabine. Donc ah, finalement, si. dans le sac à main, dans le bagage-cabine, tout ça, ça passe quoi. Et euh, c'est quand, quand même génial. Pour les voyageurs. Ta société qui distribue ses produits, donc, qui fabrique et distribue, s'appelle Kaolin, pourquoi dis-nous Alors Kaolin, c'est le, le, le nom en fait de l'argile blanche, c'est le, le nom qui est, est d'origine chinoise. Alors tous ces produits pour l'instant on les trouve uniquement sur Internet. Donc il y a un site internet qui s'appelle Kaolin Enco. Donc Kaolin comme vous pouvez le voir écrit -andco.fr. On mettra le lien de toute façon en bas si vous voulez jeter un œil, euh, n'hésitez pas. Voilà donc il y a une boutique en ligne, ça explique également, ça reprend toute la démarche, les produits que j'utilise, toute cette logique là et donc toute la, toute la boutique. Après euh, voilà il y, a un, il y a un réseau de distributeurs qui, se, qui est aussi en train de se développer euh, dans toute la France parce que c'est des produits qui intéressent beaucoup de monde. Alors, euh, si vous aussi, vous avez euh, déjà fait cette démarche, euh, si vous avez déjà utilisé ces shampoings euh, solides, ben moi j'aimerais bien avoir votre retour euh, parce que c'est intéressant. Alors n'hésitez pas à envoyer quelques commentaires là-dessus. En tout cas, les miens, franchement, sont positifs. quoi. Ce sont des produits euh, donc naturels, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a, a pas de produits superflus pour faire joli, pour faire que ça sente bon. Ouais. Euh, le parfum des produits vient des huiles essentielles que j'utilise dedans et qui ont des propriétés euh, intéressantes pour, la, pour chaque produit. Donc Je ne je, voilà, je rajoute rien de superflu, c'est vraiment... Euh, du produit euh, simple mais efficace. Oui c'est vrai, il y, y a une démarche à faire en fait, je, je, je trouve que quand on choisit d'utiliser ces produits, on, on accepte aussi le fait de ne pas avoir ce superflu, ce, ce côté... Euh, bah il n'est pas sûr, rose parfum, bonbon, euh, euh, voilà. euh, exa exagéré, euh, évidemment emballage, euh, en fait tout ce qui fait euh, euh, briller les yeux et qui, qui n'est pas du réellement euh, ici du produit par exemple le dentifrice euh, voilà c'est pas un dentifrice industriel euh, qui va vous... vous arracher la bouche avec euh, beaucoup de menthol c'est un peu plus fin un peu plus subtil euh, ouais. On n'est pas plein de mousse, on a juste la mousse qui suffit pour se brosser les cheveux, se brosser les dents et voilà, il n'y a, a pas tout ce superflu qui fait penser qu'on est plus propre, euh, qu'on sent meilleur euh, et qui en fait est très chimique. Voilà. Juste euh, le truc c'est que donc c'est à base d'huiles essentielles, donc c'est des choses euh, réservées aux adultes, euh, des produits qu'on ne met pas euh, voilà. entre les mains des enfants. Toute cette gamme pour l'instant euh, est réservée aux aux adultes, enfin, voilà, c'est pas conseillé aux enfants de moins de 6 ans ni aux femmes enceintes parce que les huiles essentielles c'est pas non plus des comme des matières actives. Euh, par la suite, voilà, je vais développer une autre gamme qui elle sera adaptée à toute la famille, c'est-à-dire également aux enfants et aux femmes enceintes. On va te suivre de près, Marilène on reviendra ben, oui, euh, bien. Bien sûr, vous mois, en euh, dans, partout, <rire> <rire> <rire> mais j'espère bien parce que on, est, on aimerait bien être inondé de ce genre de produits. c'est quand même plus sain. Ben, c'est plus sain et pour, et pour notre santé et pour la santé de notre environnement. Merci Marilène, merci. Voilà, vous savez presque tout sur une des démarches qui va nous motiver dans les années à venir. Si vous aussi vous avez entamé cette démarche, racontez-nous en commentaire quels sont les produits que vous utilisez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air pour nous encourager, suivez notre actualité sur Instagram et partagez cette vidéo avec vos amis. Bon, on va aller manger <rire> Et ben justement c'est l'heure et je crois que les gars sont en train de nous préparer un bon petit pas. <rire> Attends, je finis de monter <rire> et après on va rejoindre les garçons. Un bon petit repas du sud-ouest. Et je veux, <rire> parce qu'il y a du magret dans l'air. <rire>